La guerre entre les accusés complotistes d'un côté et les accusés comploteurs de l'autre est à mon avis, mais alors complètement stérile. Stérile, il n'en ressortira rien de bon. Et non seulement elle est stérile, mais c'est probablement un piège et un piège dans lequel nous nous engouffrons à fond, tant c'est le bruit médiatique ultra dominant de la publication de ce fameux documentaire « Hold up » par Pierre Barnérias qui fait hurler les médias d'un côté et qui en électrise d'autres de l'autre. Chers amis, bonsoir. Ici Guy de Lafortelle. Je rédige le service d'information économique et financière à l'investisseur sans costume. Je vous invite à vous inscrire au service en description de cette vidéo que j'enregistre suite euh, à la diffusion par le site d'information Planète 360 de l'analyse que j'ai faite euh, du film donc, de Pierre Barnérias, de ce fameux hold-up, euh, en particulier sur toute la fin du film euh, qu'il a et euh, de mon domaine, sur l'ouverture euh, entre les problèmes de santé, de finance, de big tech et de gouvernance mondiale. Je vous invite. Allez aller voir cette analyse, euh, pareil, je mets un lien en description de, de cette vidéo. Et euh, donc, elle a été diffusée ce soir, et un des grands retours que j'ai de cette analyse, c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo, alors je suis désolé, hein, elle est enregistrée dehors, dans le noir, n'importe comment, alors ça fait très très drôle pour une vidéo sur le complot, mais je suis désolé, c'est <rire> juste le seul endroit où je peux enregistrer, elle sera peut-être floue, ça sera une mauvaise vidéo probablement d'un point de vue technique, et désolé, hein, c'est pas le choix. Euh, mais donc le retour que j'ai là-dessus, c'est ah mais attends euh, Guy, c'est intéressant ce que tu racontes, merci beaucoup. Mais en revanche, euh, tu, tu, tu te trompes complètement. Il y a, il y a bien évidemment un complot. Le professeur Fortillan l'a démontré. C'est l'Institut Pasteur qui a fabriqué le virus et l'a relâché dans le dos des Chinois. Voilà, j'ai plusieurs personnes qui me disent ça et qui me disent c'est dommage, on te trouvait sympa, mais là non, ça va pas. Donc, je vous le répète, ce sujet ne m'intéresse absolument pas. Ce sujet ne m'intéresse pas. J'ai été voir euh, par curiosité euh, ce que dit le professeur Fourtillan, J'ai été voir les brevets qu'il cite euh, et je n'ai vu là-dedans rien d'autre que la possibilité, en tout cas, même pas la possibilité, que la capacité on, de ce que montre Fourtillan, l'Institut Pasteur, aurait été en capacité de produire ce virus. Mais on ne va pas au-delà de ça. Euh... Et au fond, peu importe. Au fond, peu importe, je m'en fiche complètement. Et je m'en fiche complètement pour deux raisons. La première raison, c'est que ce débat est stérile. Ce débat est stérile parce qu'il nous focalise sur les causes de cette épidémie et non sur les conséquences. Et alors, savoir si cette épidémie a été, euh, si ce virus, pardon, euh, et, euh, vient de, de manière naturelle, s'il a été fabriqué dans un, la, un laboratoire, mais a été relâché de manière accidentelle parce qu'il faisait des recherches euh, sur des vaccins, ou si c'est un grand complot et que euh, tout cela a été manigancé, ça, mène, ça ne mène nulle part. On, on ne va rien tirer de bon de cette discussion, alors que, et, et cela va occulter, cela va occulter les conséquences. Et en, en se focalisant sur les causes, on ne regarde plus les conséquences, qui, à mon avis, les causes ne sont rien, et les conséquences sont tout. Et quand je vous parle des conséquences, ces conséquences euh, sont assez simples, on peut les résumer grossièrement. Euh, c'est un travail qu'on va continuer après de manière plus précise pendant longtemps, c'est pour ça, hein, abonnez-vous à l'investisseur sans costume. Mais grossièrement, les conséquences, c'est le grand reset, le grand reset qui euh, est euh, beaucoup plus de dettes, beaucoup plus de gouvernance mondiale et beaucoup plus d'innovation technologique. Innovation technologique menant à une forme de contrôle social. J'ai aussi fait une vidéo sur le grand reset. Je vais tâcher de vous mettre ça aussi en description. Mais à mon avis, c'est là que le débat est intéressant. C'est là où il y a des choses à faire, c'est là où il y a du fruit à porter. C'est sur cette question euh, du Grand Reset, et plus précisément sur les questions monétaires de dette et de crédit. Et ça, c'est véritablement euh, le, le, mon expertise. Sur les questions de gouvernance mondiale, où euh, là, pareil, j'ai une connaissance historique assez à fond. Et sur les questions technologiques, euh, et notamment la 5G et les crypto-monnaies, que je connais pas mal aussi. Euh, et en occultant ce débat, euh, en se focalisant uniquement pour savoir si, si, quelles sont les causes, non seulement on, on oublie, ou en tout cas on va moins traiter, ou on ne va pas apporter la, le, le, le débat nécessaire sur cette partie-là, mais surtout on va discréditer euh, toute l'analyse sérieuse qui vous, pourra être faite, parce qu'on va oh non, vous, vous êtes des complotistes, donc de toute manière, c'est bien ce qu'ils ont fait avec le docu de Barnarias, c'est que vous êtes complotiste donc on fout tout à la poubelle ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle, à mon avis, c'est totalement stérile, c'est que, quand bien même, quand bien même le professeur Fourtilien aurait raison, quand bien même ce truc aurait été fabriqué et relâché à dessein, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer demain Qu'est-ce qui va se passer dans un an Dans dix ans Dans soixante ans Mais rien On ne va jamais sortir de la spéculation. On ne va jamais sortir de la spéculation pour arriver au niveau de l'analyse et, et, et, et, et du réel. On ne pourra pas sortir de la spéculation. Je, je vais prendre un seul exemple. Prenez le cas de l'assassinat la, de, de Kennedy. Dans le cadre de l'assassinat de Kennedy, là, vous êtes sur un événement où la thèse du complot est tout à fait plausible, réaliste. Ça fait des décennies euh, qu'on en parle, ça fait des décennies que euh, des, probablement des centaines, voire des milliers de personnes travaillent euh, pour mettre à jour ce complot. Il y a eu, je ne sais pas si vous, vous vous souvenez, des efforts absolument gigantesques qui ont été faits aux États-Unis. Et, et des choses extraordinaires. Même si vous, rien que le film JFK, c'est un truc de dingue. Qu'est-ce que ça a apporté On est 60 ans plus tard Qu'est-ce que ça a apporté est-ce qu'on est sorti Est-ce qu'on est sorti qu de la spéculation Non. Alors oui, aujourd'hui, vous avez un peu moins de deux Américains sur trois qui pensent que non, Oswald n'est pas le seul tireur et qu'il y en a probablement d'autres et qu'il y a probablement un complot. Deux sur trois, d'accord. Mais est-ce qu'on est sorti Est-ce qu'on est sorti de... Qu de la spéculation Non. Est-ce que tout ce travail titanesque qui a été fait a aidé à la démocratie américaine à... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Amérique est une meilleure et plus une démocratie qu'elle n'était a 60 ans Non Pas du tout Il y a eu un travail de dingue qui, à mon avis, a été totalement stérile, parce qu'on est encore une fois focalisé sur les causes et non sur les conséquences, et que les causes, malheureusement, ne sont rien, et les conséquences sont tout et il ne sortira rien Mais Encore une fois, même si c'était vrai, il n'en sortira rien Alors qu'au contraire, Autant le débat dans l'appréciation du réel et dans l'établissement des faits est totalement stérile, autant c'est extrêmement puissant d'un point de vue social et d'un point de vue de structuration de nos sociétés. Et c'est là où, à mon avis, on est en face d'un piège. On est en face d'un piège parce que, dans cette affaire-là, vous allez avoir... Euh, une masse peut-être importante de gens complotistes qui trouveront que, ah ben oui, c'est sûr, le truc a été fabriqué, relâché dans la nature, ou qui en tout cas pourront être assimilés à ça, euh, et que, bien évidemment, ces gens vont être assimilés aux anti-vaccins. Vous êtes complotistes, vous êtes anti-vaccins. Au contraire, les gens bien-pensants, les gens normaux, seront, euh, bien évidemment, ne seront ni complotistes, et n'étant pas complotistes, seront pour le vaccin, ou en tout cas de peur de passer dans le camp, euh, descendant, le camp des descendants, le, le, le, le, le camp des intouchables des, des complotistes, préférons se faire vacciner. Vous avez un effet de structuration extrêmement important, qui est qu'on euh, va pouvoir, à partir de là, dire, bon, bah, d'un côté, vous avez les méchants complotistes qui n'auront droit à rien. Et de l'autre, euh, vous aurez, chez euh, les, les gens normaux, je, je, je, probablement le terme est mauvais, euh, mais je, je fais juste une petite parenthèse. Euh, vous avez un, un livre extrêmement euh, puissant et intéressant euh, du, euh, du, du sondeur euh, Jérôme Fourquet. Euh, J'espère que j'ai bien son nom. Euh, Excusez-moi, je l'ai oublié le titre euh, tout de suite. Euh, le, le, le... Ah Pardon, le, le bouquin de, de, de Jérôme Fourquet, qui est... Oh. Bon, bah désolé, je vous le mettrai euh, en description. Je suis désolé, j'ai un trou de mémoire tout d'un coup. Euh, mais euh, en tout cas, euh, Fourquet dit bah, aujourd'hui vous avez une structuration en France, euh, que vous pouvez structurer la société en trois parties. Vous avez une partie euh, d'un petit 1%, et plutôt moins de 1%, euh, d'élite euh, extrêmement euh, aisée et qui a accès à tout. Vous avez en une deuxième strate de 6 à 7 de suiveurs, de gens qui se rattachent à cette élite et espèrent prendre l'ascenseur avec eux, à peu près. Et vous avez ensuite euh, 90 ou plus de gens qui sont euh, qui sont exclus et qui sont en rupture de la mondialisation et de la redistribution des richesses de nos sociétés. Euh, c'est incroyable que je ne retrouve pas le titre de ce bouquin, c'est je vous connais par cœur pourtant, excusez-moi. Euh, et ma peur, aujourd'hui, est que euh, cette, ce, ce, ce débat stérile, à mon avis, de euh, comploteur-complotiste, accélère cette fracture, accélère cette constitution de caste, euh, et gêne et empêche, encore une fois, la discussion absolument fondamentale qui est euh, celle de la monnaie et euh, le plus de dettes, alors que les dettes sont déjà un facteur de chaos et un facteur de chaos financier, un facteur de chaos économique et un facteur de chaos social. J'en ai parlé à, à plusieurs reprises. Plus de gouvernance mondiale, plus de gouvernance mondiale, c'est beaucoup moins de démocratie. Parce que ça, je, je, je l'ai dit hier aussi, euh, autant euh, quand vous êtes un pays, une nation, il euh, y a un peuple, le peuple peut se soulever et peut euh, renverser son gouvernement, autant quand vous êtes arrivé au niveau mondial, ça, c'est plus possible. Euh, et ensuite, sur euh, l'aspect technologique, qui est absolument crucial, euh, où là, on a tout le contrôle social, qui est aussi extrêmement important, et où dans ce contrôle social, nous avons aussi euh, le, le canal de transmission, de la nouvelle manière euh, de fabriquer la loi. Et ça, je vous renvoie, j'en parlais déjà hier, c'est extrêmement important. Je vous renvoie à l'article de Laurence Lessig de l'an 2000, qui s'appelle Code is Law, et dans lequel il a cette. C'est même plus une intuition en l'an 2000, c'est déjà un truc qui est en préparation. Où Laurence Lessig dit euh, la, la, la fabrication de la loi ne se fait plus de moins en moins, et tendanciellement de moins en moins, dans les assemblées, les assemblées nationales, dans les assemblées démocratiques, mais dans le code informatique. Et ce sont ceux qui produisent le code informatique qui produisent la loi. Et typiquement, si vous voulez, quand on imagine des passeports Covid et des choses dématérialisées, si on imagine effectivement ces choses-là, eh bien, ce sera ce qui sera rentré dans le code qui fera que vous pourrez éventuellement avoir accès à un restaurant ou à un avion, un train, ou même éventuellement à un vote ou à un emploi ou des choses comme ça. Euh, donc c'est extrêmement important, ces questions-là, et euh, c'était ce que je voulais dire ce soir, ma peur, c'est que, euh, en voulant combattre par les causes et pas par les conséquences, euh, ce, ce, ce, ce combat soit euh, non seulement stérile, mais contre-productif, et fasse advenir encore plus vite des craintes des personnes qui mènent ce combat. Euh, J'arrête cette vidéo tout de suite, euh, c'est une ouverture. Euh, je suis absolument certain que beaucoup d'entre vous ne vont pas être d'accord avec moi, et eh bien parlons-en. Euh, encore une fois, je vous invite à, à commenter cette, euh, cette vidéo, à l'éclairer, à la contredire, euh, mais ça me semblait un point extrêmement important. Ne pas se focaliser sur les causes, mais se focaliser sur les conséquences de cette épidémie. Je vous remercie et je vous dis à votre bonne fortune.